C'est bon elle dort là. Je crois que c'est bon ouais. Enfin un petit moment pour nous. Ne bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Oh, merde. Non, là, ça marche pas du tout. Hein. Je pense qu'à la fin. Ok, tu as Ouais. Super. Et voilà, ma chérie. moignon, moignon, moignon. Oh, regarde, regarde qu'elle veut manger toute seule Ah oh, oui, elle veut le tenir. Oh, ma chérie. Oh, putain. Apparemment, elle a pas faim. Le sourire d'un enfant efface tout. <rire> oh, ma chérie. Oh, petit chat. Elle a peut-être chaud, non Vérifie. Non, elle a pas l'air d'avoir chaud. Bon, elle a peut-être froid alors. Ouais, peut-être. C'est pas ça non plus. Hein. Bon, elle est peut-être tiède. Non, mais je sais pas, c'est peut-être les coliques. Si c'est pas tout ça, c'est quoi, là C'est quand même dingue qu'elle se travaille en hurlant comme ça. Bah non, je sais pas, ça se trouve, c'est euh, terreur nocturne, cauchemar, euh, peur de la séparation. Ouais, donc en fait, l'enfant, il est à peine né, il a déjà une pathologie psychiatrique, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ça a l'air de marcher, ça Oh non, non c'est pire, oh lalalala, le, le, le, le, moi sais plus quoi faire Je sais pas, c'est peut-être ses cordes vocales qui la gênent, faudrait peut-être les couper Il <rire> est con ton père, il est con, il est con Oh mon chéri, regarde Coucou -tous. <tousse> Je vais le dans un trou de nez, ça peut-être la... Non, ah, non. Euh, mais c'est peut-être les trucs chelous qu'elle a sur la tête, là, c'est quoi Les croûtes de lait En vrai, ça s'appelle comment C'est des croûtes de lait. C'est juste un excès de sébum, c'est pas... pas dramatique. Mon chéri J'ai pas dû te poser la question. Ça. Ah oui, mais ça se trouve, c'est sa couche qui est pleine. Ah ouais, c'est sa couche qui est pleine. Oh mon chéri Pleine de quoi Et voilà Putain mais ça ch'l'ingasse Comment un si petit caca pour autant là Non mais je crois qu'on n'est pas fait pour ça Karen, faut qu'on la rende là. Prendre à l'évidence. Je <rire> suis Papa il est désolé. Je crois qu'elle est fatiguée en fait. Mais si elle est fatiguée, pourquoi elle dort pas oui, Parce qu'elle ne comprend pas qu'elle est fatiguée. La fatigue ça énerve. Parfois quand on est fatigué on est énervé et du coup on n'arrive pas à s'endormir. Ah ben ouais ça m'arrive jamais. Ouais c'est ça monsieur parfait. Non, puis si on a envie de calmer son enfant, c'est pas uniquement par empathie, c'est aussi pour l'ego, la satisfaction personnelle. Oui, je suis fort, oui, j'ai réussi à calmer mon enfant, ça donne une espèce de sentiment de, de supériorité sur la race humaine. Et deuxièmement, de toute façon, l'enfant ne se calme pas rapidement, l'empathie se transforme en énervement. D'où cette espèce de discours universel des parents quand ils sont un petit peu honnêtes. Oui, j'ai déjà eu envie de projeter mon enfant par la fenêtre, oui, j'ai déjà eu envie de lancer mon enfant dans un mur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses maintenant Mais tu l'entends pas pleurer, enfant <rire> Non, je l'entends pas pleurer avec ça. Solution anti-bruit d'enfant oh qui pleure. Mais non, je suis pas con Tiens, prends une paire qui va te détendre.